Nous jetons tous la peau de banane, voici pourquoi nous ferions bien de ne pas le faire. Jeter la peau de banane signifie jeter une partie très importante du fruit, en mesure d'apporter de nombreux bénéfices à notre corps. Sa douceur et sa saveur sont appréciées par les petits et les grands. Et elle est essentielle dans la diète alimentaire pour son apport en potassium. Elle fournit également des vitamines essentielles, des fibres et des minéraux. Elle est facile à transporter, même pour une collation en dehors de la maison, alors pourquoi ne pas la manger plus souvent Et peut-être ne pas jeter la peau. Connaissons de plus près ce fruit et voyons comment la peau peut être utile. Les bananes sont très importantes dans la prévention du diabète de type 2, aident à perdre du poids et grâce à sa teneur en vitamine B6. Elle stimule la croissance des globules blancs dans le sang. Beaucoup d'animaux mangent les fruits avec la peau. Les primates par exemple consommaient les bananes entièrement. Le docteur Victor Marchionne conseille fortement de suivre l'habitude des singes. Voici pourquoi, la peau contient beaucoup de potassium et a une teneur plus élevée en fibres que la banane même. Les fibres alimentaires ralentissent la digestion du fruit, en éliminant le pic glycémique suite à l'absorption du sucre contenu dans le fruit. La peau agit également comme régulateur de cholestérol. La peau contient également la lutéine, un composé important pour la santé oculaire. Elle contient un très important acide aminé essentiel. Le tryptophane. cette molécule influe positivement sur l'humeur. Améliore la qualité du sommeil et agit comme antidépresseur. Évidemment, on ne peut pas la manger directement crue. Vous pouvez la faire bouillir dans de l'eau pendant 10 minutes pour la rendre plus molle et la mixer. Dans les pays orientaux, la peau de banane accompagne souvent de nombreux plats ou est servie séparément comme collation. Vous pouvez aussi penser de diluer le smoothie de peau de banane avec d'autres fruits et ainsi créer un jus à déguster. Si vous préférez ne pas manger la peau de banane, vous pouvez l'utiliser différemment pour tirer profit de ses éléments nutritifs. Par exemple, vous pouvez frotter vos dents avec l'intérieur d'un petit morceau tous les jours, pour obtenir un effet blanchissant en en appliquant une partie sur le visage. On peut prévenir les rides et les boutons en laissant reposer pendant une demi-heure avant de rincer. Idéal aussi pour lutter naturellement contre les démangeaisons causées par les piqûres d'insectes. Essayez aussi de l'appliquer sur les verrues. C'est une vieille mais efficace méthode utilisée pour éliminer ces défauts gênants de la peau. Il suffit d'appliquer un morceau de peau sur la zone concernée et la laisser agir pendant toute la nuit, l'immobilisant avec un pansement. Continuez jusqu'à ce que la verrue disparaisse. Beaucoup de gens ont déjà perdu l'habitude de jeter la peau de banane.